Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons, dans un tracteur, je vais vous montrer ça, juste là. Donc il n'y a, eu, euh, a pas eu de piqûre. Et je sais pas si vous allez bien le voir, il est dans le moteur. Alors, il est à l'intérieur, je sais pas si vous allez le voir, là on ne le voit pas, on ne le voit pas, mais on les voit ici. on les voit sortir par la cheminée mais si on fait le tour du tracteur vous allez voir qu'il n'est pas petit ce nid -là. là on est déjà trop côté. on va pas faire de vibration on voit une partie du nid là mais attention le nid continue juste hein. regardez moi comment il est énorme, énorme, énorme c'est énorme un morceau de Mila pourquoi je sais pas ouais, c'est énorme, énorme énorme énorme bien entendu ils arrivent par le dessus donc là poudreuse ben, on prépare ça, et on va envoyer la dose. Allez, c'est parti pour le combat Je vous dis que c'est épais. Alors, des petits à-coups un peu partout. Voilà, moi, j'ai des grosses attaques. Alors, pas beaucoup de pression dans le pulvée. Je préfère mettre un peu plus de petits petit coups de poudre un peu partout pour essayer de quadriller un maximum. Là ils sont très énervés, ça sort par le dessus. Là je me suis vraiment attaqué. Yep. Pronto asiatique, ne restez pas à côté là. Hein. Non mais là, là vous êtes au grillage, vous pouvez reculer un peu. Merci. Bon, voilà il était petite vidéo. Maintenant il faut laisser agir, laisser les chrons revenir au nid et ça sera fini pour eux. A bientôt. Quoi T'es pas abonné à des livres Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah